Appelons cela amour Hiroshima. Tu me tues, tu me fais du bien. C'est l'amour nucléaire et nihiliste, la joie de la catastrophe et des mille apocalypses qui éruptent en surface de ta peau crocodile. Je titube à toi, je me meurs, tu me fais du bien. L'effondrement de soi, l'abandon pur et sans attente. Je marche à toi, je n'attends rien. Je m'abandonne à toi, tu me fais du bien. Les peaux arrachées et les os qui brûlent, les éclats d'obus et les mines antipersonnelles qui font sauter toute la logique interne de ton corps cheval. Je galope au devant de moi. Ma poitrine est un dieu chien redevenu maître dans l'art de grande cavale. J'ai un cœur de mille chevaux d'Indien et je tuerai tous les colons. Série infinie en droit, car le premier terme, tu me tues, nourris le second, tu me fais du bien, qui le nourrit en retour, tu me tues, infiniment, tu me fais du bien. L'amour a pris les dimensions du monde, le monde a pris les dimensions de la fuite, la ville déborde au rythme de l'amour, les champs et les herbes hautes aussi, qui caressent les paumes de mains passantes, riantes, tu me tues, tu me fais du bien, quand j'imagine tes chants et tes drôles d'entrechats, tout juste au-dessus du sol, tes attentats aussi à la fausse pudeur et à la tristesse, ta joie pure et libre, qu'on devinerait même dedans. C'est un amour urbain, au sens où il suit les lignes tracées droites, perpendiculaires, emmêlées de couches entières de civilisation, immense canalisation où se précipite toute l'histoire des sentiments humains encore à vie depuis mille ans, tu me fais du bien depuis 3,8 milliards d'années, ou peut-être plus. À chaque rue, à chaque croisement, partout, je vois ta moue ondulée, un de tes deux yeux clignés, ton sourire teinté d'une sorte de dépit, le coin d'une seule lèvre pliée qui te remonte en forme de pommette, et la tête un peu penchée. Je vois tes absences si belles quand... Je le sais de source partagée, ta pensée est dehors. Et ton cœur, ton cœur, est un tout petit oiseau qu'on a longtemps enfermé. C'est peut-être Dieu le responsable, mais qu'importe, car tu es maîtresse de l'art de la fugue quand tu t'échappes imperceptiblement aux yeux des gardiens, des surveillants, des prêtres, des profs, des flics et des juges. Mon corps est devenu une petite ville moderne, avec ses néons et ses panneaux publicitaires, clichés hérités de la littérature. Ces tuyaux remplis d'or et de boue, qui filtrent mal les sentiments liquides qui veulent percer. Ces calculs impossibles au milieu des voies, ces catacombes et ses égouts, ses squats, ces ruines, et ses maisons éclairées la nuit, quoiqu'inhabitées, qu'on dirait des décors hantés par des couples morts. Ces crimes et coups de poignard en pleine poitrine, qui viennent glacer le cœur de l'intérieur. Souffle de poussière brillante et tout bleu. Ces nuits d'hiver passées dehors, air et pas droit, à la recherche d'étoiles pas mortes. Le réconfort précaire des cris chauffantes et les prières à la lune. Tu me tues, tu me fais du bien. J'ai froid, j'ai chaud, tu me tues, tu me fais du bien. Pourquoi le bitume est si mou ici Et pourquoi le goudron s'est levé et s'est mis à tourner autour de moi d'un coup Ces affects épais qui circulent en bandes confuses sur les grands boulevards et nourrissent la pulsation d'une communauté fantôme, sans membres, ou organes déterminés et pourtant très organisés. Une fourmilière affolée dont les rôles semblent parfaitement distribués. Coulés de petits travailleurs de sensations en retard qui courtent et se doublent sur tapis roulants musculeux. La langue et la bouche de métro qui nous engloutit, me tue, je m'enfonce, je glisse, je ne suis plus, tu me fais du bien. Disposition affective élémentaire qui se bouscule sans s'échanger un seul regard, parfois se touche jusqu'à produire pour une seconde d'éternité le feu sacré de la rencontre, déjà chargé de la mémoire de sa perte. Les vagues de phéromones qui se mélangent, violent l'intimité de deux êtres spectateurs d'eux-mêmes ou bien deux autres. Le délire, les chocs ressentis en soi de vies possibles avortées, en l'autre, intense, qui subissent l'emportement de la grande pression systolique de ton cœur machine. Les tsunamis de globules contre les parois et l'océan d'excitation qui se divise en mille gouttelettes de désirs interdits, tout rouges, et qui ont lieu quelque part, là-bas, où les corps luttent encore pour l'expression de leur puissance dans celle des autres. vis en toi, je souffre en toi, je veux être la plainte de tes os étirées, et et chanter l'aveu qui t'est destiné, et s'il n'existe pas, je l'inventerai, promis, comme je m'inventerai, et tu souriras, dame aux absences tristes heureuses, tu me fais du bien, tu me fais du bien. Dans cela amour Hiroshima. L'amour a pris les dimensions du monde. Le monde a pris les dimensions de la fuite. La ville déborde au rythme de l'amour, des champs et les herbes rouges les aussi. aussi. Caressent les paumes de main passantes triantes. Tu me tues, tu me fais du bien. C'est un amour urbain, au sens où il suit les lignes tracées droites, perpendiculaires.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 Aux absences tristes heureuses tu me fais du bien tu me fais du bien